Venez apprendre à optimiser MySQL comme un pro. Avec l'augmentation rapide des données générées par les entreprises et les clients, le problème le plus courant est le ralentissement de MySQL durant son exécution. Se connecter à la base de données ou exécuter des requêtes prend plus de temps. Heureusement, il y a des solutions pour réduire jusqu'à 90% le temps d'exécution de vos requêtes SQL et ainsi optimiser votre application. Dans ce cours, vous apprendrez à diagnostiquer les problèmes de performance. Vous apprendrez à optimiser vos applications. Vous apprendrez à optimiser vos bases de données MySQL. Vous apprendrez également à utiliser MySQL dans le cloud avec Amazon AWS ou encore Microsoft Azure. Cette formation est accessible à toute personne ayant des bases en SQL ou ayant suivi le cours MySQL niveau 1.